L'Hexagone affiche début 2020 une moindre mortalité que les deux années précédentes, marquée davantage par la grippe. La quasi-totalité des départements apparaît en bleu, c'est-à-dire en sous-mortalité. Mi-mars, une surmortalité apparaît dans l'Est, Bas-Rhin, rhin puis dans l'Oise et s'étend au Haut-de-France et à l'Île-de-France. Mi-avril, toute la région Grand-Est est touchée. Fin avril, elle couvre l'ensemble Nord-Est et s'étend moins intensément vers le Sud jusqu'à la région Lyonnaise. A l'inverse, la Bretagne, la Basse-Normandie et le grand quart sud-ouest restent en sous-mortalité. Le 13 mai, la France déconfine et les Français sont plus libres de se déplacer. Durant l'été, la surmortalité s'atténue suite à l'effet moisson. L'épidémie a, en effet, avancé la date de décès d'un certain nombre de personnes très fragiles qui seraient décédées un peu plus tard dans l'année. La seconde vague débute à la mi-septembre et s'intensifie dès la mi-octobre. La surmortalité s'accentue dans les zones particulièrement touchées lors de la première vague. D'autres zones, jusqu'alors relativement épargnées, apparaissent désormais en surmortalité, le centre-est, puis la bordure du massif central, le massif alpin et la Provence. Fin octobre, la France reconfine. La seconde vague est moins intense que la première, mais s'étale sur une période plus longue, puisqu'au 31 décembre, elle n'est toujours pas terminée. Toutes les régions affichent début 2020 une moindre mortalité que les deux années précédentes. À partir de la mi-mars, la pandémie de COVID-19 touche d'abord la région Grand Est, puis l'Île-de-France, où la surmortalité reste de loin la plus élevée de toutes les régions françaises dès le milieu du mois d'avril, mais qui apparaît moins impactée par la deuxième vague. Auvergne-Rhône-Alpes, très peu touchée par la première vague, l'est très fortement par la seconde. Ces trois régions affichaient fin 2020 une surmortalité élevée et très proche. A l'inverse, la Nouvelle-Aquitaine et la Bretagne, pratiquement pas touchées par la première vague, restent en sous-mortalité fin 2020. Au 31 décembre 2020, on compte 57 000 décès en plus par rapport au nombre de décès moyens des deux années précédentes. La ligne Le Havre-Marseille sépare deux réalités différentes. À l'est de cette ligne, une France plus touchée par la mortalité du Covid. À l'ouest, une France relativement épargnée. Thank you.